la dernière fois que tu m'as posé la question, parce qu'on s'est vu une première fois, sur euh, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, de passer par la, la fac de lettres Tu vois euh, Attends, je cherche Vernon Subutex, là. Il est toi. Ah bah ben, il là. A... Euh, en fait, euh, je pense que quand on lit des romans, quand on lit beaucoup de romans, on est euh, en empathie avec plein de personnages. Et donc, du coup, on se met à vivre dans la peau de ces personnages-là. Et euh, pour euh, comprendre la France, euh, comprendre un pays, euh, pas juste être dans la construction de ses convictions, c'est important de ne pas les abandonner au passage, évidemment, mais comment euh, on peut rattacher les autres à ce qu'on pense, peut-être modifier, ça nous fasse modifier un peu notre pensée, se mettre à la place des gens. En fait, je pense que la lecture de romans est euh, la, voie magie, la voie royale pour ça, quoi. Et il euh, y a un concept en littérature, en analyse de littérature, là je vais faire mon atelot, tu couperas si tu veux, euh, c'est la polyphonie. Ou le dialogisme. Euh, c'est donc euh, euh, Myraël Bartine, qui est un linguiste russe euh, qui analyse notamment les œuvres de Dostoïevski euh, et qui montre que dans les œuvres de Dostoyevsky, c'est la rencontre de toutes les voix de la société russe qui viennent se mêler là. Il y a une espèce de dialogue permanent et que pas, euh, y, le point de vue de l'auteur est quasiment absent mais euh, qu'on a euh, voilà, un mélange comme si c'était un, un, une salle de discussion et les points de vue viennent euh, du moujik euh, jusqu'à l'aristocrate, le coulac et ainsi de suite, le, le, le, les points de vue viennent se mêler, tu vois. Et donc ça s'appelle la polyphonie, après ça peut être compliqué avec le dialogisme parce qu'en fait même quand je te parle, j'intègre des propos de toi dans ma, dans, dans, dans ma parole. Bon voilà, mais et je trouve que j'étais en train de lire Vernon Subutex de de Virginie Despentes, j'ai pas du tout aimé Baise-moi, mais là, Vernon Subutex, c'est beaucoup mieux. Et je trouve que, euh, au fond, ce qu'elle raconte, il y a, y a un choix qui est tout à fait polyphonique dans Vernon Subutex. Il euh, y a une absence de... le, le point de vue de l'auteur, on ne dit pas ce que c'est, le point de vue du narrateur, on ne dit pas ce que c'est, mais Vernon Subutex, c'est un espèce de personnage qui passe un petit peu partout et qui nous permet d'ouvrir des portes de la société et de jeter un coup d'œil à travers. Je vais juste te lire un passage... Parce que ça me paraît au cœur euh, peut-être de ce que doit faire aussi la France insoumise. Ce qui fascine Vernon, de Xavier à Sylvie en passant par Louis, donc c'est des anciens copains qui recroisent, qui n'ont pas grand-chose en commun, c'est qu'ils ne doutent de rien. Ils voient bien pourtant que personne n'est d'accord sur rien. Ils pourraient en tenir compte et se demander comment ils vont faire avec cet éclatement de lucidité contradictoire. Au contraire, l'adversité semblerait les, les renforcer dans la certitude d'avoir raison. Et bien, il ne faut absolument pas qu'on s'enfonce dans cette ornière-là. Si on a une adversité en face de nous, on ne peut pas juste s'enfoncer dans la certitude d'avoir raison. Euh, si je vais prendre l'aviculture sur le, le, le, le, le, le, les poulets doux, tu vois, quand tu te retrouves à avoir euh, la chute de l'Empire doux, euh, du, mobile, du modèle avicole, euh, tu ne peux pas juste ne pas aller voir les aviculteurs et, penser, et, et, et comprendre comment ils pensent. Il faut absolument que tu ailles les voir et que tu comprennes ça si tu veux transformer quelque chose avec eux. Et tu peux pas te cloisonner en disant c'est évident qu'il faut avoir que du poulet bio et, euh, et, et et les autres à côté qui se disent c'est évident qu'il faut euh, en fait augmenter la taille des, des, des élevages. Il faut qu'on comprenne comment on arrive à mêler les deux, vers quoi on veut aller, quel est notre objectif, quel objectif on doit poursuivre, ainsi de suite. J'hésite même à refaire mon sketch sur le divorce des deux coeurs sociologiques de la gauche. On en a marre, non Bon. Allez, euh, historiquement, donc euh, quand on lit l'illusion économique de Todd, Todd est quelqu'un qui a de très fortes intuitions qui ne sont pas toujours appuyées sur les statistiques. Donc je me suis, je me suis forcé à euh, euh, faire rencontrer les statistiques avec les, les intuitions de Todd. Mais il y a l'intuition de Todd sur les divorces des deux cœurs sociologiques de la gauche depuis... Euh, les années 80, en gros, donc les deux cœurs, c'est les profs et les prolos, euh, qui divorcent économiquement, euh, puisqu'on va voir un triplement, par exemple, du chômage chez les euh, ouvriers non qualifiés, euh, et en revanche, une, grosso modo, une une stagnation, une augmentation un petit peu quand même chez les classes intermédiaires et, et les classes supérieures, mais pas massif. De la même manière, ça va se produire sur le, le volet euh, salarial avec une, une baisse du niveau de vie des, des ouvriers non qualifiés et en l'inverse une, une hausse chez les professions euh, libérales, par exemple. Bon, euh, donc il y a ce fossé-là. Et ce fossé économique se traduit aussi en un fossé politique puisque grosso modo, les profs euh, ou la petite bourgeoisie intellectuelle dont je suis, ainsi de suite, euh, votent euh, massivement euh, pour François Mitterrand en 81 et continue à peu près de voter pour la gauche dans ses différentes composantes aujourd'hui euh, à l'inverse des ouvriers euh, qui euh, euh, en 80, voté à 74% au deuxième tour de la présidentielle pour François Mitterrand. Et aujourd'hui, ils sont partis euh, soit au Front National, soit dans l'abstention, soit à gauche. Et puis, ils sont tous mêlants. Donc, euh, l'objectif étant de faire se réunir ces deux corps sociologiques-là. Et j'insiste dernièrement, c'est quelque chose qui m'est venu dernièrement, mais sur le fait qu'il y a un divorce aussi au sein des classes populaires, euh, entre euh, les... Euh, les, les les, on va dire les Français des campagnes, euh, ouvriers, employés, puisqu'on sait que les classes populaires souvent elles se font éjecter des centres-villes parce qu'elles n'ont pas les moyens d'y louer, et euh, les enfants d'immigrés qui sont dans les, les, les quartiers périphériques. Euh, donc voilà, et, et dès qu'on place le, le débat sur le terrain culturel ou culturel et ben on produit un divorce entre ça. Si on arrive à le placer sur le terrain économique et social, on peut montrer tous les points de convergence qu'il y a entre classes populaires, et euh, euh, urbaine, enfants euh, enfant d'immigrés et euh, et euh, blanc